Waouh. Attendez, mais c'est un spot de murloc ça Il a pas mecha, il a pas bête. Donc c'est tout le temps un spot de murloc. Dora est peut-être le perso qui peut le plus aller chercher les murlocs vu qu'elle a forcément un trip taverne 6. Je pense va Prendre Dora là en vrai. Ce sera de classique. Allez, un œuf d'armure en plus. Ça peut être cool. Bon, de toute façon là, on est... Pas de, de perso spécialement orienté murloc. Ah, voilà mon commandant préféré. Je bon, suis prêt intéressant. Alors, dans la strat euh, classique, il n'y a pas besoin d'avoir une pièce de plus parce qu'on part en rafame curve. Euh, donc, dans ce cas-là, on peut partir sur forban, vous voyez. Genre forban, forban. C'est des cartes qui marchent bien avec les quêtes. Et c'est un double e Donc on va partir sur ça. Puis c'est de la tempo, ça me plaît. Ok, bon j'aurais préféré ça, mais. Prends le deuxième pouvoir. Prochain tour, on a un rôle. Euh, on peut essayer de. De toute façon, on sait qu'on va jouer Murloc. Dans ce lobby, si tu joues pas Murloc, tu feras pas top 4. Donc euh, il faut chercher l'un 4. Parce que c'est un, un, un lobby extrême. Il hein. n'y a pas bête, il n'y a pas Mecha. Donc il n'y a vraiment que Murloc. Il n'y a même pas Uran. Donc il n'y a même pas le boubou d'Uran. Il peut y avoir des crépitants. Mais bon, tu fais pas une armée qu'avec des crépitants, quoi. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ah zut. Il reste resté taverne 1 lui en plus avec le roi des rats. Un peu chiant. Il ouais, la raison avec le token c'est censé de faire ça. 3 c'est pas si grave après. Hein. C'est un peu chiant. Bon c'est la puissance du roi des rats hein, c'est qu'il a triple pattern. De vous voir. Oh Un peu zut. C'est un peu zut ici parce que. J'ai pas trop envie de tripler maintenant. Au prochain tour, je peux tripler. J'ai un 2 plus 3 plus 1. Ou alors je garde en... pour vraiment aller chercher la. Le problème, c'est qu'en termes de tempo, je suis vraiment ma... pas, bon, pas bien du tout là. Voilà, c'est un clic. Et on peut pas parce que ça casse la, le pattern. Enfin... Réfléchis, mais je crois que ça casse le pattern. Donc on va juste prendre euh, ça. Ouais, on va juste faire ça. 2 plus 3 plus 1 en espérant qu'il y a autre chose que mousse. Parce que mousse nous sert pas dans le pattern. Enfin, mousse, après, on peut le garder, mais... Dommage. Ouais, shop immonde, mais en même temps bien parce qu'il y a le triple fortban. Donc c'est à la fois bien, à la fois horrible. Lut. Jouer des pirates ou des murlocs Oh déclencher l'éral d'agonie ça se fait bien Ah il n'y a pas mecha c'est nul Après ça se fait bien Menu plaisir vu qu'on sait qu'on va jouer murloc faut jouer des pirates ou des murlocs bah, En vrai menu plaisir hein. On va forcément jouer murloc encore une fois hein. On a identifié le setup Donc on va prendre ça On va faire ça On va faire ça On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça Prochain tour On va pas le jouer Ça sert à rien On perd une pièce Prochain tour on fait 6 plus 1 Et tour d'après on fait Ouais Comme ça bon, Je fais juste un peu taper Heureusement qu'on a de l'armure Heureusement qu'on a de l'armure Ouais c'est 6 plus 1 euh... bah, le mousse c'est pas horrible en vrai parce qu'il proc avec la quête Le mousse c'est pas horrible Mais c'est vrai qu'on va on va perdre pas mal de points de vie mais on aura double On aura une dorée double triple En vrai il y a quand même des choses Il hein. y a quand même des choses à faire C'est juste que voilà ça va On va saigner quoi On va saigner mais avec Eudora on saigne toujours hein. On saine pour la bonne cause. On est déjà à 40. Hein. Et il y a encore deux combats à prendre. Hein. Ça va être compliqué. En fait, faudrait jouer contre quelqu'un qui turbo-up. Mais bon. Quand il y a lobby dans le murloc, t'as pas trop envie de turbo-up. Quoique. Okay. On monte moins 6. Contre Gallywix qui sont. Peut... Ça a du sens de le jouer là. Prochain tour on va faire 7 plus 1. À moins de vouloir faire 7. À moins de vouloir faire 6 plus 1. 7 plus 1, j'ai pas de flottant. 6 plus 1 j'ai un flottant. J'ai un flottant, je peux virer mousse et ça pour tripler lui. C'est ça. Hein Donc on le joue. Hein c'est deux pièces. Hein 6 plus 1, double vente, ouais c'est ça. Vous pouvez jouer Odora. Dora... S'il n'y a pas les Murlocs par exemple et que vous devez jouer dans la 6, bah en fait vous, un vous faites un skip pouvoir. Comme ça vous avez un, un 7 plus 1 et ensuite vous avez un 8 plus 1. Et en fait vous n'avez pas forcément des 7 plus 1, vous pouvez faire des 7 plus... genre achat et skipper le pouvoir. Vous voyez Et bon là ça n'a ça pas de sens. Un board qui est horrible. <rire> un board qui est absolument horrible. C'est quoi le coaching à 17h bah, C'est un truc que vous m'avez pas mal demandé Je vais mettre en place du coaching euh, Je pense que je mettrai euh, des, des moments un, un, Intéressants, des games intéressantes Sur Youtube Où je vous coach en fait Je, je pense que c'est la meilleure façon Pour vous de progresser même si j'essaye de faire un, Vraiment un travail d'explication au maximum Mais je pense que le coaching c'est encore une étape de plus. Euh, donc là, let's go. Ah zut. Ah zut. Là il faut quoi il faut Des pirates ou des murlocs l Un et l'autre. Quel game atroce <rire> Ah zut. Euh, bah mettre de guerre ça marche avec la quête, mais c'est pas infâme. Hein. Ouais ça marche avec la quête. Ça reste infâme, je le dis. Et je suis obligé. Hein. Oh, quelle horreur, oh, ça pouvait pas être pire. pire. Pire carte, pire carte, pire carte. Écoutez, je me suis battu pourtant. Ouais, là, euh... Pff, En vrai, c'est des gars où on peut presque concede, franchement. Je le fais pas parce que ça peut être un challenge d'essayer d'accrocher un top 7, mais là, on pourrait presque concede. Hein. On a un perso qui est pas très bon à la base et on fait probablement le. Plus... On a les pires probabilités qui, qui puissent exister. On va bah, quand même essayer de jouer Murloc. Ça hein. n'empêche pas, mais... Il faut au moins avec un peu de chance, on a la chance sur les combats et ce serait pas mal. À gauche, à droite. Ok, bon, déjà on passe celui-là. Bon, ça c'est cool. Il nous faut des cris de guerre. On a déjà lui au pire. Pour tempo. Ça c'est ok. Euh, on va prendre le... Attendez, il n'y a pas un spot où genre... Euh, en ça et ça. Ça c'est quand même cool. Après en termes de pièces, on a peut-être envie de profiter du plus 2, plus 4 et pas du roll. Bon je fais ça déjà. Et je vois ce qui se passe. Ah. Euh... Ah. On rond peut-être. Bon, on navigue euh, ça. virer, lui. Je vais rester sur mes deux cris de guerre. Je prends ça et ça, ou je prends ça et double roll. En vrai, 6 PV, c'est énorme. Hein. 6 PV, à ce moment-là de la game, ça me paraît assez énorme. Après, je peux prendre le boost de lui, mais je m'en fous, je vais le virer au prochain tour. Non, je pense que 6 PV, c'est pas mal. Est-ce que c'est si bien que ça, 6 PV de roll me paraît un peu mieux. Le problème, c'est que si je roll et que je trouve tout de suite une carte, je suis emmerdé. Moi, je peux... Au pire, je peux vendre-vente. Let's go. Roll. Ah. Ah, let's go. Bon. Bah écoutez, on a le setup. On a le setup. Euh, ça, ça va nous permettre d'aller chercher Bran. C'est important dans cette situation. Et de toute façon, c'est pas qu'on tend vers Murloc. C'est qu'on force Murloc. Sinon, on sait qu'on fera jamais 4. Là, maintenant, on a une possibilité de faire 4, je pense. Encore. On a eu tout de suite le Gator et c'est quand même une bonne carte. On a l'autre qui est la meilleure carte Murloc. Ça c'est cool. Merci The Dog Jojo pour le Prime. Merci beaucoup. Le rush pour Elisa avec un Forban doré. Tu peux avoir un peu de chance et triple Forban. Non, Elisa n'est pas une bonne carte. Non, Elisa. La compo Elisa Forban c'est vraiment très faible. Ok, on va rester un peu dans cette taverne. On est qu'à 21. De toute façon, les murlocs, ils sont dans celle-là. Euh, je pense pas que tripler ça, ça a du sens. Ça en vire. Ça. Encore un, donc c'est bon. Je crois qu'on le vire maintenant ou on le garde Je crois qu'on va le garder. On va juste faire ça. Ça. C'est Dès qu'on a Bran, on Ouais. Euh... On va prendre la tempête pour les pièces. On va virer ça. On peut peut-être l'acheter. Franchement, ce qu'il faut pas l'acheter ou deux rolls. En vrai, j'ai une chance de le triple. Je crois qu'on va l'acheter. On le garde en main, on fait ça. Et on booste lui. Ouais, on va faire ça. Prochain tour, on fait nos rolls et ensuite on le vire. Et dans nos rolls, il y a des chances qu'on trouve le triple. Ok, ok. Bon, on a un peu de stats. Ça manque d'un bran, mais... Au moins, chaque tour, on fait pas des choses inutiles. Super ça. De toute façon, on était large devant. On peut pas hein. c'est trop risqué à 21. Ça n'a pas de sens. C'est théoriquement totalement euh, bancal comme play. Donc, on reste dans cette taverne. Ok, donc C'est good ça c'est good. on va virer euh... on roll déjà on voit ce qui se passe. vers ça. on roll. on le vire maintenant. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. d'abord. Si on a Bran, de toute façon c'est énorme. Si on n'a pas Bran, c'est pas grave. Enfin, si c'est chiant, mais ça, ça. À prendre le boss écaille je pense. Ça, ça nous fait un triple en plus. Ah, on a bien un Bran qui va tomber, non? Oh, what? C'est ouf là! C'est ouf là! Sérieux? What the fuck? Bon, après, on fait, on fait quand même de la grande magie. hein. Et le nom... Bah, bon, on la pille, hein, cette taverne 5. Hein on la pille de cordes qu'on veut pas. Oh là là, il veut pas venir, Bran, ça me manque trop là. Bon, on a encore euh, pas mal de, de découvertes. Hein. Prochain tour, on fait encore 3 découvertes. Hein. Prochain tour, on fait encore 3 découvertes. Ah, c'est pas trop tard. Ah, rien qu'avec la quête, en fait, ce serait bien. On va jouer contre le mort ici, donc c'est chouette. Ça. Ça. Ça. Ah, des pièces. Hein. Ça. Ouais je crois que je dois cliquer. Là, quand même. Et je crois que je dois cliquer. C'est un moment. Euh... Un moment quoi. Ça sert à rien ça. C'est.. Enfin, on peut le garder en main mais ça a pas de sens. Là il y a un brane qui traîne et.. Ça c'est cool. bien quand même c'est quand même beaucoup de stats ah euh, il faut un roll donc on fait ça, ça ça ça on va le virer comme ça on a ça ça on vire ça, le roll à zéro ça Là, on va chercher le chef des murlocs Oh zut, on a un roll avec ça, hop, hop, le roll, hop, hop, on vire, ça, ça, la boule, on va garder la boule je pense, merde on avait le roll à zéro mais ça changeait. on fait ça, ça, ça, ça, ça, bim, bim, la boule on peut la garder pour la mounted mais ça a moins de sens vu qu'il n'y a pas mecha. Antid souhaite... n'est pas obligatoire mais ça reste une bonne carte Donc là on va peut-être la jouer Bon enfin, C'était le play en vrai j'avais pas la possibilité de prendre le rôle et de rejouer LM. Bon j'ai optimisé De toute façon là c'est que de l'optimisation de gold hein. On a fait la bonne compo On a forcé la bonne compo On a fait le bon timing de up Pour le moment cette game je pense que j'ai vraiment fait zéro erreur Après euh... bah, Il nous faut quand même le bran encore une fois hein. Merci, merci. Il ah, y a même pas des petits poisons encore s'il y avait des poisons. Ok. Ah ouais, ça manque de poison. On a beaucoup de PV, mais pas d'attaque. Pas c'est compliqué, tour 11, quand même. Hein. Je pense que c'est le décès, là. Hein. Je pense que c'est le décès. Ouais, Bran, j'avoue qu'on l'a creusé. Hein. Après, euh, tout le monde joue Murloc. Je hein, Je pense. Ou alors ils, font, ils sont dans l'erreur, mais ça nous va en soi. c'est <rire> si joue pas Murloc, enfin, Murloc, on, on va gagner le lobby, mais encore faut-il passer ce combat et ça va être compliqué. Bon, ça c'est un beau bébé, hein. Mais Tour 11, euh, c'est du late game, hein. On est quand même encore 7 joueurs dans le late game. C'est rare d'ailleurs. Parfois les games, elles s'arrêtent tour 12 là, elles s'arrêtaient tour 15 ou 16, j'ai l'impression. Allez. Je pense que vous avez une chance de Bon, c'est cool. Oula. Ça va. Faut pas que ça aille sur le Ça va ça. son board. Il est vraiment faible en fait son board. Il a mis 16 à Arokara, pourtant il est super faible. Super. La faux, bim. On prend, on prend. Ok ça c'est cool, on revient bien les cartes cool un peu, euh, on va faire le getter, ah on a un triple fra euh, frappeur démarré donc ça c'est chouette, on va virer lui, on va mettre ça, on la main on va sûrement mettre, ah, je sais pas en vrai. Bran, sérieux, je vais le fumer si je le trouve. Si je le trouve, franchement, je l'achète, mais je lui, mets, je lui mets des coups de poing dans le visage. Hein. <rire> je fais la bagarre avec lui, hein. franchement. Là, je le cherche, mais juste pour le traquer. Je le cherche pas pour euh, lui dire, viens dans, dans mon armée, mon grand. C'est quoi, là J'ai envie de mettre ça sur le board, mais pff, Non. Hein. Voyons pas Foufou. Ok. Non c'est vraiment juste pour lui couper la moustache comme ça. Euh, le problème c'est que là ça va commencer à être méchant là, à base de Murloc et lui il a que des poisons après on a plus de résilience. pour le faire sauter ce gars, hein. sinon il va être chiant plus tard. À droite. Ah zut, sérieux. Tra, trop zut. Ah non, c'est bon. Vamos. Ok, ça saute. C'est important parce que ça... Vous voyez, lui, il a un board tout nul. Mais... En vrai, il a un board qui est dans, dans le vrai. Son hein. board est dans le vrai. Bon, nous, on est encore plus dans le vrai. mais Nous, dès le tour 0, on a décidé de jouer cette compo. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Engagez une de ces recrues. Ouais euh, mais sérieux Ok. À la fin du tour, soit on prend la pièce. Et ok. Bon, après, getter c'est pas mal aussi, mais. Le mieux, c'est ça et ça. Je pense que la stat, on s'en fout maintenant. Le mieux, c'est vraiment de récupérer une pièce. De toute façon, là, maintenant, on va commencer à chercher les héroïnes. Le Bran, là, c'est trop tard. On est dans le top 4. Tout le monde va essayer de tecker Murloc. Avoir d'un maximum de poison. Donc là, le Bran. En fait, le Bran, il sert à tempo. Mais bon, tant pis pour lui. On va quand même l'acheter pour lui mettre des petits coups de poing dans le visage, mais c'est tout. Au moins pour l'insulter, enfin on va peut-être l'acheter juste pour, <rire> pour l'insulter. Ok, bon ça devrait être bon contre lui. Ah zut, c'est égalité ça. Et il est battable, lui, plus tard. Ouais, je pense. Hein. On a un meilleur pouvoir en fait. Que tout se passe bien Et oui, on peut commencer à prendre, mais. Lui, il joue des variés. Là, on veut pas la stat, on veut. Bon, ça, c'est quand même euh, gratuit, hein ça peut donner ça peut-être qu'on prend baron mais on commence à prendre baron Il y a poison aussi qu'on cherche. Là, on cherche poison, héroïne. L'héroïne, je pense pas. Là, on va proc ça et ça. On va proc des pièces, surtout. Le, le up est faisable aussi. Hein. On a mounted. On cherche notre mounted. Nos adversaires, ils ont pas de mounted. Ah si, eux, ils sont des mounted. Vraiment. Je crois qu'on va up. On aura une carte de plus déjà. Ça va être pas mal. Ok. Bon ça va contre lui. on a une bo un bon board. Enfin, en fait lui il a des cartes qui n'ont pas poison. À partir du moment où il a des trucs qui n'ont pas poison ça peut pas nous gagner. Après est-ce qu'on va le tuer C'est pas sûr ça mais... Enfin, on ne le tue pas mais on s'en fout. Il, est... il, a... il a trop de retard lui dans son board c'est pas un souci. peut le laisser en vie si on veut. Pourquoi pas Massacreuse Massacreuse n'a pas de race. Là on voulait proc sur la Mounted. Là, on prend pour la finale. On peut prendre un baron pour la finale ou pas Non, un baron doré c'est trop difficile. Il n'y arrivera pas. Quoique. Enfin, en vrai, euh, la finale ça va se jouer sur euh, celui qui aura baron doré non Allez. Une sacrée armée que vous formez là. Bon, je fais quand même un roll, ça mange pas de pain. Ah. ça. Euh, là, on peut le garder en vrai. En le gardant, on a poison en plus. Quoique. Ça, ça va virer et une autre va virer. En fait la question c'est est-ce qu'on veut poisonner Ou est-ce qu'on veut plutôt à tout prix avoir des pièces Non je crois qu'on veut... veut... juste roll là... Après on joue pas forcément la finale Et si on joue la finale... Bon on sait jamais on joue quand même ça, ça mange pas de fin... Et au prochain tour on joue la finale je pense... Donc là je veux vraiment proc sur Getter comme ça j'ai deux pièces de plus, voire trois si j'ai un, un, un Bourbissa... Vous voyez, je vous ai dit dès le début, hein. le top 4, ça allait être que des poisons. Lui, il jouait Ménagerie, mais en fait, il commence à aller vers Poison parce qu'il sait. Et il aurait dû partir plus tôt. Après, parfois, t'as pas le choix, mais... C'est vrai que parfois, t'as pas le choix non plus. Pourquoi je veux Baron Doré bah, Pour Héroïne. Ça va se jouer sur la résilience, la finale. Et il va falloir juste avoir plus de résilience que l'adversaire. Finale contre lui. C'est une bataille de résilience. Le problème c'est qu'on va se battre pour les mêmes cartes Il a déjà fait 8 triples C'est bien ça. ça Ça a plus de sens, ça fait perdre des pièces maintenant Une baron c'est autant c'est comme héroïne. Ça change rien. C'est juste lui qui accomplit pas grand chose mais. Il a pas poison mais bon. Des trucs mais il tue pas des trucs aussi. Peut-être faut le virer hein, pour mettre baron. Je crois que ça me paraît plus safe. En fait, J'aimerais bien acheter ce petit loup. Faire une pièce. C'est grave. Attends. Ouais, il accomplit pas grand chose. Il peut se faire out tempo. Enfin out euh... <rire> Drôle. Ok, on va partir là-dessus. Et le là, Baron en deuxième pour casser des boucliers divins. Parce que lui, il va. Il va chercher aussi à. Ah zut. Bon. Zut. Ah zut, ça. Ah zut, ça aussi. Zut. Ah, pas de peau, hein. Ah, je meurs. Dommage. Après, j'ai que 9%, mais je pense que je suis devant. Parce que j'ai une construction qui est plus forte que la sienne. Ah c'est dommage. J'ai une construction qui est carrément plus forte que la sienne. Parce que Quoique, non en vrai il a déjà son baron doré. Donc je joue beaucoup moins de barons. Il en reste pas beaucoup dans le paquet. Par contre j'ai une héroïne de plus. Et on a tous les deux pas de mounted. Donc c'est un peu la RNG de la mounted. vas ah, moi j'ai une mounted pas lui. Euh... Ouais, bon, c'est pas évident, mais c'est des combats où, en fait, c'est souvent... En fait, c'est pas des combats de big. Le truc, c'est quand c'est des combats de big et qu'il y a 90-10, comme là, 90%, 10%, en fait, la game, elle est perdue. Enfin, genre, tu peux pas comeback quand c'est big contre big. Par contre, quand c'est poison-poison, bah, parfois, c'est 90-10 et il suffit juste d'enlever une carte pour en mettre une autre, et parfois, c'est inverse. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas si loin, voire je suis même potentiellement devant, pas sur ce combat-là, mais en fait, il y a juste des petits changements à faire, genre si j'arrive à tripler héroïne, je suis devant, si j'arrive à tripler baron, je suis devant, parce que j'ai ma Monted qui accomplit un peu plus de value, etc. Donc, euh, c'est un match qui est ouvert, quoi. pour le coup, euh, c'est juste dommage de ne pas avoir une, une seconde chance, parce que je pense que c'est un match qui est hyper ouvert et j'aurais tendance à me voir un petit peu devant. Après, en termes de points de vie, il était à 19, donc je ne le tue pas en un coup, donc il faut deux coups. Ouais, Peut-être que les 19 points de vie font qu'il doit jouer un 60-40. Et je pense que s'il est à 12 moins ou 10 moins en points de vie, je pense que c'est 60-40 pour moi. En considérant la défaite ici qui me fait très souvent survivre. Vous voyez Bon, en vrai, on, a, on voulait faire 8ème, on a fini 2, donc c'est ok. Mais... Et c'est vrai qu'on a vraiment eu la, toute la malchance du monde hein, sur cette game.